Je suis une spécialiste de facilitation en intelligence collective, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait travailler ensemble les différentes parties prenantes, que ce soit les grosses entreprises, les petites, les PME, avec les associations, les citoyens, avec les collectivités, ensemble pour développer et faire avancer les différents projets du territoire, pour moins de gaspillage notamment. En ce moment, euh, mon initiative positive, c'est que je coordonne le territoire zéro déchet, zéro gaspillage, Pays de Savoie, qui est une aventure de trois ans. Euh, en fait, c'est un appel à projet de l'ADEME et euh, c'est quatre collectivités qui ont répondu ensemble à l'ADEME, Grand Annecy, Grand Chambéry, Grand Lac, donc Aix-les-Bains, et la communauté de communes de Rumilly Ensemble, en fait, ils ont décidé de partir dans une démarche zéro déchet, zéro gaspillage. Un territoire zéro déchet, zéro gaspillage euh, est un territoire qui se fixe des objectifs de réduction des déchets, mais aussi du gaspillage sur le territoire. Et moi, mon rôle principal, euh, c'est vraiment de connecter les acteurs du territoire. C'est euh, tisser, c'est réseauter. Donc mon boulot, c'est vraiment montrer ça, le rendre visible, montrer qu'on a déjà un socle sur lequel on peut avancer, on peut construire une politique encore plus ambitieuse pour aider ces, ces acteurs-là. Et après, euh, surtout, tisser ces acteurs entre eux. c'était deux, deux moitiés, il y avait les six premiers mois qui pour moi étaient on valorise et on fait émerger, on montre ce qui existe sur le territoire, l'existant, notamment avec le salon, j'ai lancé le premier salon de l'économie circulaire. Un jour, euh, des conférences, des exemples et 75 structures en train de montrer voilà, ce qu'elles proposent déjà sur le territoire. On a sorti aussi un diagnostic économie circulaire du territoire et un livret de 150 acteurs euh, qui Agis sur tout le territoire, aussi bien sur l'éco-conception que sur différents aspects de, de l'économie circulaire. Donc dire voilà, on a ça. Et puis les six derniers mois, et toute cette année aussi, c'est vraiment comment on aide ce qui est en train d'émerger ou ce qui a besoin de passer à un cap. Alors il y a énormément d'animations d'événements, euh, juste pour provoquer le tissage. Donc il y avait le salon, mais il y a aussi des événements, des dîners, de rencontres euh, qui permettent le réseautage. Il y a aussi des groupes de travail thématiques. ça a été vraiment très très riche dans ce sens-là, déjà entre les collectivités, parce que l'une a pu dire « Ah ben moi j'ai testé ça, ça n'a pas marché pour nous », une autre va dire « Ah ben nous on a testé ça, ça a marché pour telle et telle raison », et donc permettre aux deux autres d'expérimenter, de, d'avancer plus rapidement. Et c'est la même chose pour les entreprises et la même chose pour les citoyens. J'ai provoqué une rencontre entre deux porteuses de projets sur la consigne, qui maintenant désormais travaillent ensemble, et qui ont été lauréats récemment d'un prix en début janvier. avoir peur euh, des collectifs citoyens parce que euh, souvent dans euh, pourquoi on n'a pas ci pourquoi on n'a pas ça ouais. mais là vu qu'il y a un espace de dialogue euh, disant bah j'ai tel problème ce qui est très intéressant aussi pour les deux personnes qui voilà euh, bah, mais il y a quatre personnes des associations c'est que pendant le comité de pilotage ils comprennent la complexité du sujet ouais. et c'est très très intéressant de les avoir parce que notamment celle d'Annecy euh, souvent quand il y a une situation mais de, que ce soit des, des collectivités ou des entreprises en disant « mais jamais on peut y arriver elle, », elle va dire « mais bien sûr qu'on peut ». C'est elle qui amène la… Mais regardez-moi, moi, moi j'ai commencé en un mois, j ai, j ai, moi qui n'y connaissais rien, j'étais à 2 kilos par semaine de déchets et puis je suis passée à 400 grammes en un mois. Donc si moi j'y arrive alors que je connaissais rien et que vous, vous êtes les experts et que vous êtes sur le sujet, on va y arriver. Et donc c est, c est, ce mix permet ça. Après, il faut aussi, voilà, il faut vraiment des personnes qui sont dans une démarche de collaboration et de co-construire. Et, euh, et là, on a vraiment de la chance, on a une belle diversité. Ouais, le... C'est cette diversité-là qui fait la, la richesse du, du comité de pilotage. Ouais. Créer de la richesse de local, c'est moins de dépendance vis-à-vis -vis de l'extérieur, dans une situation internationale de plus en plus fragile et instable. Ouais.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 il faut que je contribue à sauver la planète, et eh ben, ça me permet de voir et de, de me rassurer de « Ok, bah, je contribue à ça de cette manière-là ». On est un territoire où il y a des acteurs économiques qui sont très innovateurs et qui avancent et qui... Euh, et qui, voilà, proposent les solutions. C'est tout ce réseau d'acteurs de... C'est pas une grosse entreprise en fait qui est sur le territoire. Donc en fait, il y a des synergies, il y a de l'entraide, il y a « Ah, nous, on a expérimenté ça ». Et Je pense que c'est ça qui est génial sur ce territoire, c'est qu'il y a un pouvoir d'expérimentation, mais qui est historique. C'est toujours les anciens qui vont aider ceux qui vont arriver. Ils vont, voilà, ils vont accueillir à bras ouverts des jeunes porteurs de projets qui se disent j'ai cette idée là, c'est un peu fou, mais allons-y. Et ça devient la réalité assez rapidement. Et maintenant que les bauches sont dans le territoire zéro déchet, maintenant voilà, je suis à disposition pour aider à connecter, à animer des choses là-haut. Oui, ils peuvent m'inviter et me dire voilà, euh, venez nous faire une animation de connexion, euh, intelligence collective, faciliter la rencontre des acteurs du territoire ouais, avec plaisir.